Yo tout le monde, c'est kick et aujourd'hui nous se retrouvons sur un jeu euh, pas d'idérante, ni fun, ni rien, juste de la concentration du cerveau Sorum dit euh, la maison Je suis très fort à la traduction Et donc c'est William S. qui m'a conseillé ce jeu euh, Parce que euh, c'est un jeu casse-tête et... et aussi il y des cartes à échanger donc, euh, Et moi je suis champion de cartes à échanger sur Steam hein. Donc c'est parti pour une nouvelle partie alors, j'ai jamais su c'est quoi l'histoire Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire Voilà, et j'ai envie de vous apprendre avec vous Ok, déjà ça <rire> Cliquez pour commencer Cliquez et déplacez la souris Pour regarder aux alentours Ok Ça, c'est un immeuble Double clic sur l'enveloppe Attends, il n'y a pas une enveloppe Ah, si L'enveloppe, l'enveloppe. Faites cliquer lettre, la lettre. Lorre". Ok. Cliquez sur la clé pour récupérer. Non, je veux lire, je veux lire. Vous êtes venu, je sais que votre, curu... <rire> votre curiosité l'emporterait. Allez, suivante. Une petite clé de cuivre avec un motif d'animal. Oui C'est quoi l'animal C'est... C'est. C'est un cochon. Non, c'est un. Je, je sais pas. On va, on va dire la clé du cochon. Alors. Euh, faites pivoter la serrure. Oh Reviens Voilà, je la fais tourner. Oh. Hop là. C'est bon. Je mets la serrure. Je la fais tourner. Oh, Au ouais, le couvercle. Prenez Lucolère. Donne-moi, donne-moi à manger, et je vis, donne-moi à boire et je meurs. Ah, ça c'est dans Alice et, et au pays des merveilles, ça j'ai déjà vu. Hein Ça j'ai vu. Hein Bon, peut-être j'ai pas vu, mais c'est Alice au pays des je pense. Allez, c'est parti. En vrai, je connais pas du tout le jeu, hein, il me explique juste le tuto, je le fais, hein, hein, C'est un tuto, hein Donc... Euh, un oculeur bien étrange. Ok, pourquoi tu, tu m'as pas dit le détail sur, sur le tuto, putain Alors... C'est quoi Une ouais, belle vue. Ouais. Euh, Cliquez sur l'école séculaire euh, pour le retirer. Ah, ok, ça. Cool. Double-clic sur euh, le note pour la lire. Bah, je l'ai déjà lu. Pourquoi ça sert Il est La solution doit être quelque part. Euh Ouais. C'est pas faux. Clique droit sur le zoom en arrière. Oh La réponse est quelque part sur le coffre. Une lettre. Ça, ça, ça, ça. Bon, enfin, ouais, ça doit être quelque part là. Ah, ça doit être tout proche. Non. Ok. C'est génial. Oh Quelques-uns de mes vieux livres euh, poussiéreux, sérieux, je ne crois pas qu'ils nous seront utiles. Putain, le... Le connaît, il me fait une mini critique du genre. Eh non, je sais pour la fois. Euh, il doit être quelque part, c'est derrière. Ah. Talisman. The World Order. Euh, euh, alors c'est pas trop est-ce que je peux faire tout double clic non ici ah oh je pense pas si ce soit la réponse ah ah bah voilà on sait c'est quoi c'est l'air je pense que ça doit être l'air je suis pas très sûr il y a quoi feu terre ah ça jette la terre ça jette la terre ah non attends c'est quoi l'énive je suis très nul aux énigmes hein. je... je attends c'est quoi les Attends, je reviens sur l'énigme. Alors, donne-moi à manger et je vis. Donne-moi à boire. Ah, c'est tout à fait con. Donne-moi à manger et je vis. Et donne-moi à boire et je meurs. Oh, plus feu. Ça fait la mort. C'est le feu. Putain. Ah, c'est zéni, la con. C'est l'eau. Une clé Le feu, le, le bois, le nourrier. Mais l'eau s'éteint. Je devrais peut-être appuyer dessus. J'ai déjà appuyé dessus. Alors, je prends la clé. Une vieille clé étrange. Ouais, bon, Elle est étrange parce que, excuse-moi, j'ai jamais vu un truc aussi bizarre pour euh, ouvrir la porte. Bon, enfin bref, allez. Cette clé est étrange, je devrais y garder de plus près. Bien joué. Cliquez sur l'icône de la clé dans l'inventaire pour les animer tourner au bout ok on dirait que je peux faire la forme de la clé en tournant le bout ou putain c'est quoi ce truc allez trouver la flèche et retourner pour quitter maintenant tu peux nous aider un peu plus <rire> bon euh... je crois que ça doit être là-dedans ou ça doit être plus ou non non ça peut pas être possible d'être en haut la clé doit se mettre quelque part là-dedans peut-être Non, je pense pas. Euh, la clé où je pourrais la mettre dans le cul. Alors ah voilà. Mais non, je veux pas la s'animer. je veux juste l'utiliser. Voilà, l'utiliser. Putain, l'utiliser. Ça n'entend pas la clé. Ah, il faut que je réanime la clé. Et je pense que ça doit être de ce, non attends, ce sens, non attends, dans ce sens, peut-être. On va voir ça. Pourquoi Ah. Qu'est-ce que, c'est quoi ça j'ai trouvé une jolie plaque de métal cravé. On dirait que le bout pourrait servir à dévisser quelque chose. Ok. Alors, ça doit être avec ça. Ouais, je sais, moi, je vais commencer directement à la fin. Alors, c'est parti. Est-ce que ça peut servir en haut Non. Ça peut servir en haut Non. Ça peut servir là Non. Ok, elle doit être quelque part. Alors, il faut tout s'animer. Il ouais. euh, doit être en haut, je pense. Non, en haut, on a tout visité. Hein. Euh, attends, je regarde plus de détails. Non, c'est bon. Je, attends, je peux pas prendre ce truc aussi Non, je peux pas. Ok ce truc ok, il est magnifique c'est beau très beau euh, où je pourrais le mettre dans mon cul peut-être <rire> euh, bloc de merde suivant alors euh, où je pourrais la mettre c'est ça le problème ah peut-être avec mes jumelles d'accord il me faut des lentilles Non, ça sert à rien. Il doit avoir un rapport avec Talisman. Il doit avoir un truc, non Ok. Euh... Philippe C'est toi C'est bon, euh, je ne peux pas faire blague avec ça, hein je suis en train de me concentrer avec un coffre déjà. Mais ça doit être où Attends. Je vais y regarder des vidéos, mais je ne sais plus c'est quoi le truc qu'il faut faire. Alors, attends. Ça, c'était bon. Mais ça, ça se fait où Laisse-moi voir. Euh... Il doit avoir une forme qui doit faire avec... Euh... Il doit avoir une forme. Mais où est la forme En haut Peut-être pas. En bas Ok, déjà ce côté, c'est fait, il doit, être... il doit être dans ce côté-là. Non, c'est pas l'eau, enfin c'est pas l'air, je veux dire. Ah Ok, alors comment tu peux réussir à, à faire n'importe quel clic qui soit dans ce côté pour ouvrir une lettre À part le petit détail près qu'il y a pour la lettre. Alors... Euh... Oh. Ok, retourne pas avec l'eau, punaise. Ça sert plus à rien. Euh... Ah! L'énigme. Elle pourrait servir à dévisser quelque chose. Ah, mais quoi? À dévisser. Elle pourrait dévisser quelque chose. Mais j'hésite à dévisser ça, mais ça marche pas du tout. dévisse moi ce truc! Ah, Putain de merde En tout cas, je peux vous dire que le jeu est beau hein Pour euh, cette année là, je sais pas hein Après, Allez, indice numéro 2 Elle pourrait servir à dévisser Deuxième indice Deuxième indice D'accord, il te propose juste un indice Après le deuxième, tu peux te faire carré Dévisser, qu'est-ce qui pourrait se dévisser Bah ben voilà, William Rosewell, c'est lui hein C'est lui qui m'a conseillé ce jeu bien s'enculer alors dévisser sérieusement Et dévisser quoi sérieusement je peux rien dévisser sérieusement ah la petite détail qui tu putain je me disais qu que ça devait être un rapport avec ça la belle animation yeah je le sens ah une quelqu'un sur lentille le ocular, ouais J'arrive pas à dire c'est quoi. Satan Et avec nous Satan Oh, il y a plusieurs trucs. Attends. Je comprends rien du tout. Alors, attends. Il doit. Alors. Ce cercle. Alors. Déjà. Les mecs qui ont fait ce dessin-là sont très forts. Surtout qu'ils vont me faire peur, je parie. On vont me faire « Oh, bonjour, Hugo, allez, je te fais cri à Putain. Ok. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Euh, il doit avoir un rapport avec ça, non Oh. Le petit truc, qui sert à rien, mais qui peut... Une clé mais il faut que je la vérifie avec les, la détail Alors ça doit être dans ce sens Et paf Non attends là je l'ai mal pris Et paf Je la fais tourner Et voilà On va terminer le tuto Génial On enfin, va le prendre du chapitre je, dire, je suppose Et Ça fait craf hyper un peu quand même Ok maintenant je peux l'ouvrir Non Tourner Ok alors, ah oui, il faut faire un dessin. Alors, attends. Comme ça. Euh, comme ça. Non, non, non, c'est pas comme ça. Euh, je crois c'est plutôt... Voilà, comme ça. Euh, ensuite, à ah, ça là. Et voilà, nous sommes Maya maintenant. Euh, attends, il doit y avoir un problème. Ah oui, c'est un peu bête sinon. Voilà. Voilà, c'est un peu bête. Oui j'ai eu peur. Ça marchait. Ok. Je reçois un livre ou... Ah, ok. Wouah Apparemment, ça venait un autre, un ancien jeu, ça. Je me souviens plus. Je savais pas. Tiens, tiens. Sortons ça pour les s'animer de plus près. Le coffre ou... Ah, ok. Chapitre terminé belle progression, mais croyez-vous vraiment avoir faim, avoir fait vos épreuves. Alors, euh, les épreuves, euh, ça je suis pas sûr. Bon, euh, je pense que je vais vous quitter là parce que je vais vous laisser euh, à plein d écran d'énigmes, je pense. Euh, donc je pense pas mieux vous faire téléguer avec ça. Donc voilà, donc euh, je vais vous laisser. Et donc euh, je vous conseille ce jeu pendant ce temps, il était en solde de Steam Noël. Je l'ai acheté et euh, voilà. Après, je sais pas à quel jour je vais publier cette vidéo, parce que là, je vous, si vous avez vu l'ancienne la vidéo, donc voilà, euh, il y aura beaucoup de trucs, etc. Donc, je vous présente ce room, un jeu pas mal, des, un peu euh, casse-tête. Je sais bien que vous n'aimez pas les jeux de casse-tête, etc. De toute façon, vous avez vu le film euh, casse-tête chinois, alors euh, voilà. Hein Qu'est-ce que je veux dire plus Bon, allez, je vous laisse. Bonne journée, et en tout cas, ce jeu est magnifique. Allez, peace What do you bye